On se donne un triangle ABC, on trace les hauteurs BE, AG et CF, elles se coupent en H, H appelé l'orthocentre, et puis on s'amuse de symétriser le point H par rapport à BC, on trouve le point H1, et symétriser par rapport au point D, on trouve le symétrique H2. Autrement dit, H se reflète en BC et en D. La question qui se pose, est-ce que ces points, H1 et H2, se trouvent sur une figure intéressante À quoi vous pensez Moi, je pense au cercle circonscrit au triangle ABC. Bien sûr, avec GeoGebra, les points H1 et H2 se trouvent déjà sur le cercle circonscrit au triangle ABC, mais euh, la démonstration, ça il faut la faire hein, pour être sûr que H1 et H2 se trouvent sur le cercle circonscrit au triangle ABC. Comment démontrer tout ça D, D est le milieu de BC, <coughs> d'accord. D est aussi le milieu de HH2, d'accord. À quoi ça fait penser Le fait que D est le milieu de BC et le milieu de HH2. D est le milieu de ces deux diagonales. D est le milieu de ces deux diagonales. Alors, alors vous avez trouvé, regardez bien, oui, cela c'est un parallélogramme. BHCH2, parallélogramme. Bien, c'est déjà une chose, hein parce que si les palogrammes, les côtés opposés sont parallèles, BH, BHCH2, et puis les autres côtés sont parallèles. À quoi ça nous mène cela Le fait que BH parallèle la CH2, mais BH est comment BH est perpendiculaire à C. Donc, donc l'autre CH2, est aussi parallèle à AC deux droites parallèles une perpendiculaire à C l'autre est aussi perpendiculaire à C on a un angle droit ici c'est bien alors cherchons d'autres angles droits ici un angle droit parce que c'est h c'est une hauteur et comme c'est droite et parallèle à cette droite de tout à l'heure les côtés opposés de parallélogramme en question et ici, c'est aussi un angle droit, angle droit, angle droit. Bien, alors c'est marrant, regardez. Angle droit, angle droit. ABH2, droit. ACH2, angle droit. Ça veut dire que les points ABH2C se trouvent sur un cercle. Évidemment, le cercle circonscrit au triangle ABC. ABH2. 90, ach 90, un angle de 90 degrés, il est inscrit dans un demi-cercle. On peut même tracer le diamètre en question, le diamètre AH2. Et on vient de prouver que le point H2 se trouve sur le cercle circonscrit au triangle ABC. Qu'en est-il à propos du point H1 <coughs> D'abord, ici, encore le perpendiculaire pour construire le symétrique. Et là aussi, deux côtés égaux. Hg égale à H1g. Deux morceaux égaux. Angle droit, qu'est-ce que ça veut dire Un triangle BHH1, la hauteur est aussi médiane C'est clair, ce triangle isocèle. Ainsi les isocèles, les angles ici sont égaux. Autrement dit, BG, c'est aussi la bisectrice. Je rappelle la propriété très importante de cinquième, BHH1. Dans un triangle où la hauteur est aussi médiane, et cette hauteur est aussi bisectrice et médiatrice du segment de HH1. Ce qui nous intéresse, c'est que. Cet angle est égal à celui-ci, et cet angle, bon, je vais l'appeler 1, l'angle 1, regardez comme il est grand, vous fait, EBC, il est grand, il est grand, et il est égal à qui L'angle EBC, il est égal à qui Il est égal à qui Vous avez trouvé alors, je vais vous répondre. Regardez celui-là. Combien ça fait l'angle 1 plus l'angle allez 2 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait 3 Non, non. 1 plus 2 dans ce triangle BEC. b -C, Rectangle. L'angle 1 plus l'angle 2 égale... Attention, deux angles aigus dans un triangle rectangle. 90 degrés. Ils sont complémentaires. Et l'angle 3 dont on causait l'autre L'angle 3, qu'est-ce qui se passe avec l'angle 3 Est-ce qu'il a des chances qu'il soit égal à quelque chose Donc, 1 égale à 3, 1 plus 2, 90. 2 plus 4, 2 plus 4, l'angle 2 plus 4. Regardez, dans ce triangle... Rectangle en G, 90 aussi, donc 2 et 1 sont complémentaires, 2 et 4 sont complémentaires, ça veut dire que 1 est égal à 4, l'angle 1 est égal à l'angle 4. Mais l'angle 1 est égal aussi à l'angle 3, on a dit BHH1, il est triangle isocèle, 1 et 3 sont les angles parce que BG c'est une bisectrice. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient On obtient que l'angle 3 est égal à l'angle 4. L'angle 3 est égal à l'angle 4. Et là, là, cela veut dire que ces angles 4 et 3 sont inscrits dans un cercle parce qu'ils sous-tendent le même arc CH1. Autrement dit, B, H1, C et A sont ici cocycliques. Du coup, H1 se trouve bien sur le cercle circonscrit au triangle ABC. On vient d'utiliser la propriété d'une autre vidéo. S'il si dit que deux angles comme ça, qui sous-tendent le même arc, sont égaux, alors tous ces quatre points se trouvent sur le même cercle, le théorème de l'angle inscrit. Et voilà, en résumé, comment les réflexions de l'orthocentre se trouvent bien sur le cercle circonscrit au triangle ABC. Voilà, je le dessiné à la Salvatore d'Ali ou à la Picasso, mais tout le monde est d'accord que ça, c'est bien un cercle.